à tous. Euh, bienvenue bienvenue à Nice Fiction. Je voudrais adresser, alors je m'appelle Giulio Ceda Giorgini, je suis maître de conférence à l'université Côte d'Azur, et je voudrais adresser tout d'abord, je vous en prie, la, tous mes remerciements euh, aux organisateurs de Nice Fiction qui euh, ont accepté immédiatement de jouer le jeu avec nous et d'accueillir cette table ronde euh, consacrée donc à Del 4T, la Fablex se met au jeu de rôle. Alors qui est à côté de moi Je vais vous les présenter. Donc Alexandra Garnier qui est donc doctorante à l'Université Côte d'Azur et membre de la Fablex. Karine Ockenroth, ma collègue euh, donc, qui est la directrice de la Fablex euh, donc, euh, dans le cadre du projet Diplo Tech. Et ici à ma gauche, Louise Dossios, doctorante aussi. Membre de la Fablex, autre pilier avec Alexandra de ce projet que nous allons vous présenter. Et enfin, mon collègue et ami Hugo Belagamba, maître de conférence aussi à l'Université Côte d'Azur, et qui, est avec moi, a participé à cet atelier Droit et Fiction. Alors, c'est vrai que je pense beaucoup de personnes se posent un peu la question qu'est-ce que la Fablex Qu'est-ce que le projet d'El 4T Et c'est donc vers toi, Caroline, que je vais me tourner pour que tu nous présentes comment est né ce projet que fait-on à DL4T et de quelle manière finalement euh, on implique, euh, je dirais de façon tout à fait inédite, les étudiants dans un parcours d'apprentissage innovant Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et à mon tour, je, je formule tous mes plus sincères remerciements aux organisateurs de cet événement pour nous permettre d'en être et de mettre en place notre projet. Alors, le projet DL4T est né de la volonté de permettre aux juristes de s'investir dans le domaine des nouvelles technologies mais pas simplement comme euh, nouvel objet du droit, mais en prenant acte du fait qu'au euh, travers du développement des dispositifs d'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne les deep technologies, c'est des technologies profondes, il y a une vraie révolution scientifique, donc sociétale, qui est en train de se jouer, et qui nous appartient euh, non seulement de l'analyser, de la comprendre, mais peut-être aussi, et surtout en tant que juriste, euh, d'en être partie prenante. Donc le projet DL4T, c'est comment en tant que juriste on peut s'investir et, euh, et aussi comment euh, en tant qu'université on doit faire évoluer notre recherche et notre enseignement euh, au regard de ces évolutions. D'accord. DL4T repose sur deux piliers, la chair coarée et euh, la Fablex. Donc euh, En quoi consistent -ce, donc, euh, ces deux piliers Alors ces deux piliers euh, répondent en fait à deux domaines de la recherche, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc, Au sein de la chaire Corée, qui est dirigée par mon ami et collègue Marina, le professeur Marina Teller, l'idée c'est qu'on puisse avoir une scène, un lieu où on peut euh, euh, discuter avec nos collègues dans les différentes disciplines euh, sur les grandes questions fondamentales que pose l'intelligence artificielle au droit. La Fablex, c'est une unité de recherche appliquée qu'on a construite comme un, euh, une unité euh, de pédagogie innovante, si je puis dire, au sein de laquelle sont, euh, nous travaillons, aux côtés de nos étudiants, de M1 euh, et de M2, à des projets qui permettent euh, concrètement euh, d'investir le terrain. Donc on a tout un ensemble de réalisations. Euh, en partenariat avec des entreprises, avec aussi des personnes d'autres disciplines, mmh. des mathématiciens, des informaticiens, euh, qui euh, permettent donc de s'investir sur le terrain. Alors, pour vous citer quelques exemples, euh, nous avons, euh, cette année, nous avons réalisé un outil de régulation sur blockchain en matière bancaire. Mmh. Nous avons également réalisé des guides pratiques pour, qui concernent les crypto-monnaies. On participe également à l'élaboration d'un projet de loi, d'une proposition de loi, pardon, en collaboration avec la, la députée des Alpes-Maritimes concernant la reconnaissance faciale. Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir mener. Des projets de terrain concrets. Le projet euh, Droit et fiction faisait partie euh, de, ces in, de ces initiatives, puisque alors là, l'idée est encore de faire de l'étudiant un acteur, mais cette fois-ci au départ d'un nouveau euh, matériau, si je puis dire, qui est la science-fiction. Mm -hmm. Alors, on sait que les études dans le supérieur sont structurées autour euh, donc de la structure. Licence, master, doctorat. Mm -hmm. DL4T intervient à quel niveau Uniquement au niveau master, avec des étudiants qui ont déjà finalement une certaine connaissance du droit, ou même avant Alors, euh, en réalité, DLKT, c'est une offre de formation qui est assez large. Notre idée, c'est qu'on puisse déjà, dès la licence, sensibiliser les étudiants euh, aux thématiques, aux problématiques juridiques de l'intelligence artificielle. Euh, donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce certificat d'études mm -hmm. auquel euh, beaucoup d'étudiants dans la salle, euh, enfin, dont plusieurs étudiants dans la salle sont partis, euh, pour euh, d'ores et déjà se familiariser dans tous les domaines du droit avec les évolutions. Ensuite, à compter du M1, les étudiants euh, peuvent accéder à la Fablex sur la base du volontariat et mm -hmm. s'investir dans les projets. Et en M2, on a une offre de formation aussi correspondante avec deux masters DLKT, un master droit algorithmique et gouvernance des données et un master droit bancaire et fintech mm -hmm. qui s'inscrit et qui inscrit également un certain nombre d'enseignements de, qui ont trait aux nouvelles technologies. Donc on a des enseignements, par exemple, relatifs aux smart contracts, euh, à la manière euh, à la justice prédictive, à la manière dont euh, les, les, les procédés de traitement algorithmique transforment notre droit administratif. Donc ça se décline dans un grand nombre de disciplines du, du droit. Alors c'est vrai que nous savons, étant tous les deux en poste ici à l'université Côte d'Azur, qu'Université de Côte d'Azur recherche euh, véritablement à développer euh, ces, ces relations, à s'insérer, je dirais, dans le tissu socio-économique. Euh, qui l'entoure. Euh, quelle a été la, la réponse Est-ce que vous avez déjà pu mesurer si la réponse de la part des, à la fois des institutionnels et des opérateurs économiques était positive par rapport à cette démarche Oui, euh, d'autant plus qu'en réalité, cette démarche, on l'a pensée avec les acteurs économiques. Donc c'était vraiment un projet qui euh, avait vocation à euh, relier aussi le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Et que ce soit nos formations ou la Fablex, euh, on a pu fédérer un petit écosystème euh, dans, le, sur le, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain qui nous a suivis à la fois dans l'offre de, de formation et sur les réalisations techniques qui ont été mises en œuvre. Ça c'est un premier élément. Deuxièmement, l'Université Côte d'Azur euh, a activement euh, soutenu ce projet qui je crois rentre dans la veine de mm -hmm. sa politique générale euh, parce que euh, d'une part au regard du sujet et des enjeux, mais aussi parce que c'est un projet euh, transdisciplinaire, ce qui m'offre d'ailleurs l'occasion de, de dire qu'on a énormément travaillé avec la chaire de Data Science de Charles, du professeur Charles Bouveron en mathématiques. Mm -hmm. On a également travaillé avec le laboratoire 3IS, qui est un laboratoire euh, d'informatique, et notamment avec, le prof, avec euh, euh, Serena Vilata, qui est une chercheuse en informatique. Euh, donc voilà, c est, c est, je, je crois que ça répond bien et ça s'inscrit bien dans la veine euh, des projets qui sont portés par notre université. D'accord, merci. Alors le, je crois, euh, sans me tromper, qu'il y a un, un dernier développement, euh, qui est la, la création d'une chaire, Del 4 t alors qu'est-ce qu'il en est Chère Intelligence Artificielle, pardonne-moi. Euh, Je crois l'une des trois ou quatre chères en France. Alors c'est vrai que euh, l'Université Côte d'Azur a décroché ce label 3IA qui va nous permettre d'avoir des financements euh, sur du long terme pour développer les synergies et les projets euh, en Intelligence Artificielle dans le bassin universitaire mm -hmm. qui est le nôtre. Donc, DLKT fait partie des projets moteurs qui ont été mis en avant pour pouvoir décrocher ce projet. Donc, on n'est pas encore à la finalisation du projet. On ne sait pas euh, comment seront attribués les chaires, mais on est en lice et on espère bien que euh, les sciences sociales, parce que c'est ça l'enjeu, mm -hmm. pourront également être reconnues comme des moteurs essentiels de l'intelligence artificielle sur le plan de la recherche universitaire. Merci. Merci, voilà, Caroline. Alors, vous l'avez compris, le format de cette table ronde est, est très souple. N'hésitez pas, ici dans la salle, à vous manifester si vous voulez poser des questions, réagir à l'une des interventions, à l'un des propos donc, de mes collègues et amis qui m'entourent. Alors nous allons maintenant donner la parole aux étudiants parce que vous l'avez compris, c'est un projet d'étudiants pour les étudiants. Et je vais donc me tourner vers Alexandra Garnier et Loïse Dossios pour que vous nous disiez alors, comment est née cette idée de l'atelier de droit fiction et comment est née cette idée d'utiliser le jeu de rôle en particulier euh, deuxième question aussi que je vous poserai, c'est quelles ont été euh, les réactions des étudiants <rire> Effectivement. Est-ce que ça, ça a été facile de les mobiliser Est-ce que beaucoup connaissaient déjà le monde du jeu de rôle ou pas voilà. Alors Je ne sais pas qui veut commencer. Alexandra, peut-être Je me permets de commencer, oui. vu que j'étais là euh, quand euh, tout a commencé, en fait, finalement. Euh, eh bien, comment est née l'idée de formuler ça autour d'un jeu de rôle bien, simplement, c'est venu d'Hugo, <rire> euh, lors d'une réunion, <rire> qui nous a dit « mais c'est super comme occasion, on pourrait peut-être faire du JDR ». Donc, JDR pour jeu de rôle, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Et euh, en ce qui me concerne, j'ai été maître du jeu pendant des années. Euh, le JDR, c'est quelque chose que j'adore euh, dans, dans ma vie, euh, de, tous les jours, en dehors de la fac. Et du coup, quand on m'a proposé cette idée, je me suis dit, mais c'est génial Donc du coup, j'ai appelé mon ami Louise Dosios, qui elle aussi euh, est très fan de ces univers euh, et ensuite, euh, eh bien, tu étais là aussi dès le début, Giulio. Mmh. Et quand on a proposé à Caroline, bah, elle a été très ouverte dès le départ. Elle nous a laissé euh, complètement carte blanche. Et ce beau projet a pu naître euh, petit à petit. Et la réaction des étudiants Alors, <rire> Loïs, alors, comment, comment ça s'est passé Ils sont dans la salle, donc on et pourrait oui. peut-être leur euh, poser la question directement. <rire> je, je rigole. Je rigole. Euh, tout d'abord, j'aimerais remercier Caroline marche pas très bien. et euh, DLKT de manière générale, parce que je pense que le jeu de rôle à la faculté de droit. Quelque chose d'assez compliqué, et euh, tu nous as mis à l'aise, tu nous as fait confiance, et on a pu, se, on a pu vraiment euh, se développer comme on voulait. et euh, Merci beaucoup pour cette opportunité et pour, ce, pour cette confiance. Comment les étudiants ont réagi Alors, là, <rire> la question alors, euh, je pense, alors, il faut savoir que la plupart n'avaient jamais joué. Je pense que personne <rire> n'avait, alors, peut-être quelques-uns, mais ouais. je suis plus vraiment sûre. Mais c'était du style une fois ou deux, c'était vraiment pas une activité qui, comme moi et Alexandra, on, on faisait souvent. Et donc au début, ils ont eu un peu peur, de... pour être honnête, au début, ils, ils avaient beaucoup d'appréhension. Alors, personnellement, euh, malgré leur appréhension, je les remercie pour leur, euh, pour leur travail, leur sérieux. Ils ont beaucoup donné, et ils étaient à fond, et merci pour ça. Et je pense, alors c'est peut-être, alors peut-être ils m'ont menti, je sais pas, <rire> mais euh, la dernière fois qu'on a, qu a parlé, ils m'ont dit que c'était une expérience qui leur avait plu, et ils, avaient, ils ont beaucoup aimé jouer, mm -hmm. parce que bon, on a, alors, peut-être tu posais la question après, je sais pas, oui. comment ça s'est dépassé, parce qu'au début on a écrit le scénario avec eux, et le scénario avec eux, ben, comme ils avaient jamais écrit de, de jeu de rôle, c'était un peu compliqué, mais ils avaient quand même des idées, ils participaient quand même mm -hmm. malgré tout. Et quand on a joué la première fois le jeu de rôle, moi je, je, je les ai trouvés super, ils ont, ils ont été hyper actifs, ils ont pris en main le jeu de rôle, ils ont pris leur personnage, et, euh, et malgré leur appréhension, ils ont, vraiment, euh, mm -hmm. ils ont vraiment bien fait leur rôle, ils ont, ils ont, bien, ils ont très bien participé à, à tout ça. Donc euh, beaucoup d'appréhension, mais je pense beaucoup de, de plaisir et, et d'amusement dans tout ça. Si je, peux, si je peux raconter oui. une petite anecdote simplement, euh, avant qu'on commence l'écriture des scénarios, euh, Loïs et moi avons fait une petite conférence pour présenter le jeu de rôle aux étudiants. Et il se trouve qu'à la fin de cette conférence, nous avons eu beaucoup d'étudiants, on peut le dire quand même, beaucoup d'étudiants qui sont venus nous voir avec des yeux affolés en disant « j'ai rien compris, <rire> <rire> est-ce que je vais devoir faire du théâtre ?» Est-ce que je vais devoir jouer un personnage devant tout le monde Alors on a dû euh, les, rassurer. les rassurer en disant « Vous inquiétez pas, vous êtes pas en roue libre, c'est sympa le jeu de rôle, c'est pas une aventure qui fait peur, c'est un jeu !» Donc euh, c'était assez marrant les, les réactions premières des étudiants qui, étaient, euh, qui nous regardaient avec des grands yeux euh, effrayés. Qu'est-ce qu'on va de me demander alors nous allons revenir dans quelques instants justement sur le scénario qui a été écrit dans le cas de cet atelier, mais je voudrais interroger à présent euh, mon collègue Hugo Bellagamba. Euh, alors un projet en grande partie inédit, une pédagogie innovante, quel était l'intérêt d'avoir recours au jeu de rôle alors, merci Julio. Euh, moi aussi, je vais remercier toute l'équipe de DL4T et de Nice Fiction, évidemment, parce que c'est une occasion de faire le, le retour de tout ce qu'on a construit et de le faire dans le cadre idéal, qui est vraiment le cadre de Nice Fiction où le jeu de rôle a, a une grande place. Alors, en fait, la base au départ, c'était d'utiliser, je crois que tu l'as dit hein, tout à l'heure, Caroline, d'utiliser la science-fiction. Et la science-fiction, c'est vrai que... Jadis, une littérature un peu mise de côté, un peu méprisée, qui aujourd'hui au contraire est au goût du jour, qui, qui sert d'instrument intellectuel, de réflexion sur le futur, et sur les changements du présent. Et cette idée d'utiliser la science-fiction, elle était déjà euh, finalement acquise en quelque sorte. Mais on a voulu aller plus loin tous ensemble. Et on s'est dit que faire écrire des nouvelles de science-fiction à des étudiants, euh, ça pouvait être intéressant sur des enjeux juridiques, mais c'était finalement une activité assez solitaire, finalement. chacun écrivant sa petite nouvelle, chacun essayant de mettre en scène une problématique juridique projetée dans le futur, etc. Travailler sur le cinéma de science-fiction, sur les problématiques sociales de Blade Runner, par exemple, c'était intéressant, mais déjà fait aussi. Alors que le jeu de rôle hein, offrait l'occasion, non seulement de faire de la science-fiction, mais de revisiter finalement la dimension... Euh, spéculative de l'univers de science-fiction, c'est-à-dire comment imaginer euh, des relations sociales complexes, pour des juristes l'essentiel, dans un système social différent, une spéculation futuriste, hein, puisque Mindjammer, tu vas, tu vas le dire tout à l'heure, hein, c'est un jeu qui se situe dans un, dans un lointain futur. Et moi ce qui me semble intéressant, le plus intéressant, et c'est pour ça qu'on avait suggéré tous ensemble le jeu de rôle, hein, c'est que dans le jeu de rôle, chacun doit adopter euh, un point de vue cohérent, qui est le point de vue de son personnage et qui dépend de sa formation, de sa situation sociale, euh, de sa fonction sociale même euh, qu'il va avoir dans, dans l'univers du jeu. Et chacun doit voir, comme dans un procès finalement, hein, chacun doit avoir son rôle bien fixé et ne pas sortir des limites de son rôle. Et du coup le jeu de rôle permettait à la fois de créer un univers spéculatif intéressant, posant des problèmes sociaux et juridiques qui sont déjà les nôtres aujourd'hui, ceux de l'intelligence artificielle, ceux de l'ubiquité, ceux des réseaux, ceux de l'identité numérique, etc. Mais en plus, de le faire simultanément sur plusieurs points de vue différents. Le point de vue d'un donneur d'ordre, le point de vue d'un fournisseur d'accès, le point de vue d'un hacker, d'un pirate informatique, le point de vue de quelqu'un qui garantit la sécurité d'une société et de tous, ses, de tous ses dépendants, ou parfois même d'un État et de ses, ses ressortissants. Et du coup, c'est vraiment cette idée-là de jouer tous ensemble, simultanément, dans un univers partagé, euh, qui a donné naissance au, au projet dl 4 t Mindjammer, science-fiction. Donc on voulait aller au-delà de, du fait qu'aujourd'hui, la science-fiction, elle est reconnue, enfin. Moi, ça fait 20 ans que j'en fais. J'en lis depuis tout petit. Pendant des années, euh, on, tout le monde disait toujours la science-fiction, c'est une sous-littérature, ça ne sert à rien, ça n'explique rien, c'est pour les doux rêveurs, voire les, les gens complètement hors de la société. Bah, pas du tout. La science-fiction, c'est un outil de spéculation intellectuelle, juridique, politique, sociale, psychologique, culturelle. Et la meilleure façon de l'utiliser, c'est dans un cadre du, de jeu de rôle, c'est-à-dire le temps d'une partie qui dure en moyenne entre 4 heures et 3 et 5 heures, on va dire, avec un maître de jeu qui maîtrise un scénario que nous avons coécrit tous ensemble, on va, on va y revenir, eh bien, positionner des joueurs qui sont des juristes dans une situation complètement imaginaire mais dont tous les éléments sont basés sur des connaissances juridiques et des problématiques juridiques euh, concrètes. d'où euh, le choix de ces fameux jeux de rôle qui euh, Là aussi, on peut le dire en, en deux mots, on est dans les années à peu près, en France en tout cas, dans les années 80. Je crois que la boîte rouge de Donjons Dragon, c'est 82, si je ne me trompe pas. C'était un peu tombé dans l'oubli avec tous les, les jeux de rôle plutôt en vidéo, les, les, les RPG et autres euh, jeux vidéo. Et aujourd'hui, le jeu de rôle a retrouvé, je dirais, son, son deuxième âge d'or, ses, ses lettres de noblesse. Puisqu'on joue, tout se passe dans la tête, avec des feuilles de personnages, tout se passe dans l'imaginaire, et comme dans un procès, le positionnement de chacun est à la fois un positionnement physique, on est autour d'une table ou autour d'une chaire, mais c'est un positionnement aussi euh, intellectuel. Il faut envisager la situation d'un certain point de vue et comprendre ou pas euh, cette situation en fonction de ce, de ce point de vue. Donc on est vraiment heureux que le jeu de rôle hein, ait pu intégrer euh, les études de droit et c'est une innovation pédagogique comme je n'en espérais pas euh, dans les années précédentes. Alors, merci, merci Hugo. Alors, nous allons revenir à Alexandra et Loïs. Comment s'est déroulé cet atelier de droit et fiction donc, Quelles ont été ah oui. les différentes étapes qui ont amené à aujourd'hui ou cet après-midi Je vous dis pour ceux qui, euh, effectivement, ne connaîtraient pas le projet, cet après-midi, il y aura une session de jeu de rôle multitable où euh, les étudiants inscrits à la certification d'El 4T, qui sont donc des étudiants de la faculté de droit et sciences politiques de Nice de première, deuxième et troisième année, vont jouer euh, donc, euh, le scénario Mémoires effacées, un scénario écrit pour le jeu de rôle Mindjammer, édité en France par les studios Dead Crowes, vont jouer euh, à ce scénario qui a été écrit pour eux par les étudiants de la Fablex. Alors, comment s'est passé euh, l'atelier Alors euh, Tout d'abord, bon, on a fait le choix du jeu de rôle, on a fait une première réunion, et après on s'est mis d'accord avec Caroline sur une réunion une fois toutes les deux semaines. Et donc, euh, on se réunissait dans une salle avec les étudiants, donc nous et tous les étudiants qui ont participé et qui vont présenter le jeune rôle aujourd'hui. Et donc on a discuté sur euh, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, quelle est la, la base du scénario. Ils ont créé leurs personnages eux-mêmes. Donc tous les personnages que l'on va montrer cet après-midi, c'est les étudiants qui les ont créés. Euh, donc on a fait d'abord ça, donc la création des personnages. Et après on s'est concerté pour savoir euh, quel est le point de départ du, euh, du scénario. Et après on a divisé ça en quatre actes avec l'aide de, de notre auteur Hugo Bellagamba, et, et Julio, qui est un maître de jeu hors pair. <rire> Merci. Et, euh, et donc, on a attribué chaque acte à, mm -hmm. à un groupe d'étudiants, et ils ont euh, travaillé sur leur scénario, on l'a repris plusieurs fois, on les a retravaillés ensemble plusieurs fois, et euh, on a, après, on a fait un test de jeu de rôle qui s'est très bien passé. Mm -hmm. euh, on n'a presque rien changé euh, de ce que les étudiants ont fait. On a juste essayé de mettre ça... De, de manière générale au propre mais sinon on a presque rien changé et, et voilà mais il faut savoir que tout ça ça s'est passé sur huit euh, mois mmh. okay. donc c'est un long travail et, euh, et voilà comment ça s'est passé et euh, après on a aussi on a fait venir d'autres doctorants dont sami duider qui est dans la salle qui nous a aidé à, à faire les règles de procédure etc parce que bon le but quand même c'était de mettre du droit dans tout <rire> ça euh, du... parce que faut. Il <rire> faut quand même rester concentré sur notre objectif, c'est de rendre ludique le droit. Et, euh, et donc on a travaillé sur tout ça voilà, pendant huit mois. Et alors, peut-être Alexandra, est-ce qu'on est parti, dans ce, le cadre de cet atelier, de questions juridiques que l'on avait préalablement identifiées, ou l'histoire s'est un peu construite elle-même Quelle était la démarche Alors, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'était un petit peu des deux. C'est-à-dire mmh. qu'au départ, on, on s'était dit que ce serait bien d'insérer telle problématique juridique... Euh, et en fin de compte, euh, j'ai l'impression que les choses se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire qu'au fil de la construction du scénario et des péripéties arrivant au personnage, on s'est permis d'ajouter des problématiques, d'ajouter d'autres personnages, euh, personnages non jouables, qu'on appelle des PNJ, qui pouvaient servir nos problématiques. Et j'ai l'impression que tout s'est fait dans un cadre très, euh, euh, très global et très naturel. Et à savoir que jusqu'à la fin... Euh, on a euh, modifié certaines choses. Je ne vais pas vous spoiler, mais disons que pour la fin, euh, on s'est dit « Ah, mais ce serait mieux que tel personnage soit plutôt représenté ainsi pour représenter telle problématique. » Et tout s'est fait très naturellement. On n'est pas parti du postulat de euh, « Ah, il y a telle problématique qui est à la mode en ce moment, on va un peu à tout prix l'insérer ». Non, non, c'était dans une logique globale. Et il y a même des problématiques qu'on n'avait pas vu venir, en fait, okay. qui se sont imposées à nous euh, simplement en écrivant et en se disant « Ah oui, non, effectivement, là, ça pose un problème ». Oui, c'est vrai que je peux le confirmer, il a eu vraiment euh, cette fluidité dans la, dans la manière dont nous avons abordé les différentes questions. Mais c'est plutôt après, a posteriori, que nous nous sommes posés parfois, la, je dirais, la question. Mais il faut quand même insister sur tel aspect parce que c'est quand même un exercice pédagogique. Comment peut-on trouver le, le moyen de, de le souligner, de le mettre en valeur et, et finalement d'organiser une transmission du savoir euh, qui soit la plus naturelle possible oui, une transmission du savoir qui, en fait, serait euh, naturelle et invisible. C'est-à-dire que les étudiants pris dans le jeu euh, répondent aux problématiques de, de, de la situation qui est la leur, et comme ils vont le voir, euh, pour ceux qui vont jouer pour la première fois, et pour ceux qui ont co-construit le scénario. Et à partir de cette problématique-là, effectivement, se posent des questions juridiques qui viennent naturellement, et surtout l'une des exigences euh, qu'avait mis en place Alexandra et Loïs et que nous avons euh, au mieux essayé de respecter. C'est que les résolutions euh, des différentes étapes du scénario, puisqu'il y a quatre actes dans le scénario, quatre parties, sont des résolutions liées, euh, justement, euh, soit au respect de la procédure, sur lequel, effectivement, euh, Samy nous a, nous a beaucoup aidé, soit au respect de certains principes fondamentaux du droit, euh, contre lesquels il ne fallait pas aller. Je pense, par exemple, à un personnage d'avocat, en particulier, qui devait être présenté ni comme l'avocat parfait, irréprochable, etc., ni comme l'avocat véreux, évidemment, mais comme un avocat qui doit au quotidien, gérer les difficultés euh, qui sont les siennes dans l'exercice de ces de fonctions. Mmh. Alors, euh, je pense, alors peut-être... Euh, tu veux intervenir non je tu présentes, euh... Oui, oui, je vais le, le faire. Là, nous sommes à, à peu près un peu plus de 20 minutes dans cette table ronde. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à nous interrompre. Là, juste avant de, de passer à la présentation un peu de Mindjammer du choix, est-ce que vous pensez, c'est la dernière question que je vais poser à, à Alexandra et Loïs, que ce scénario est un scénario qui est fait uniquement pour des étudiants de droit ou même euh, des personnes qui n'ont pas euh, nécessairement une appétence pour le droit pourraient euh, s'amuser. Tu souhaiterais ou je Oui, mais... Je... Euh, eh bien justement, <rire> je voulais en parler tout à l'heure, c'est vrai que euh, l'avantage de ce scénario, c'est que euh, comme il regroupe des étudiants de plusieurs niveaux, on ne voulait pas insérer des problématiques juridiques très complexes, des problématiques juridiques qui viennent plutôt spontanément à quiconque est citoyen, enfin je pense, à mon sens, ce qui fait de ce scénario euh, quelque chose de jouable en fait pour tout le monde, pour mm -hmm. tout, toute personne et en grandit dans notre société en tout cas et, et c'est cela aussi son point fort puisque euh, autant un étudiant de L1 qu'un qu étudiant de terminale, je pense pourrait aborder ce jeu de rôle sans crainte en se disant qu'il euh, va faire du droit sans s'en rendre compte en fait mm -hmm. tu voulais ajouter quelque oui, chose Loïc. Pas, Loïc. moi je voulais ajouter qu'on a fait bien attention tout le long de, de la création du scénario à faire la balance entre on doit démontrer les problématiques juridiques l'IA etc et on doit garder euh, l'amusement dans le jeu et, on, et surtout Julio, <rire> qui euh, voulait vraiment qu'on garde l'aspect jeu de rôle et ludique et euh, du coup on a beaucoup travaillé et comme c'était effectivement euh, destiné à des étudiants de tous les niveaux on a mis des principes qui sont ben petit indice très naturel okay. <rire> pour ceux qui vont jouer gros oh, indice <rire> très naturel pour tout le monde en fait je pense que même un non juriste euh, un, un adulte comme un, un adolescent euh, peut prendre le jeu et euh, et surtout que les, les, les étudiants ont créé plein de différents types de personnages mmh. euh, qui laissent un, un, une vraie, euh, un vrai champ de d'appréhension, de, enfin de, de jeu pour tout, pour tout le monde en fait. Donc mmh. du coup, euh, moi je pense que c'est destiné à tout le monde, à tout public et à tout le monde. Oui. Un facteur très important, et comme Giulio est un grand modeste, il ne va pas le dire, euh, le facteur essentiel c'était la jouabilité, c'est-à-dire qu'il fallait que ça reste jouable et que des étudiants euh, qui ne connaissent pas le jeu de rôle puissent le découvrir euh, de façon euh, non, euh, voilà, non, euh, non stressante, non, euh, non trop dogmatique en quelque sorte, et qu'en même temps des joueurs... Euh, on va dire expérimenté ou habitué au jeu de rôle, s'y retrouve aussi. Donc c'est ce critère-là qu'on appelle le critère de jouabilité, le, le lancer de dés, les compétences, etc., qui ont été, euh, qui ont été très équilibrés. Et c'est grâce à toi, parce que ton expérience en tant que maître de jeu euh, est, euh, est très importante et, euh, et ça a été l'un des critères importants. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'est inspiré d'un jeu qui existe et qu'on s'est appuyé sur toute une expérience de professionnels du jeu de rôle euh, qui est donc euh, le jeu de, de, que tu vas nous présenter maintenant peut-être Oui, Alors c'est vrai, euh, nous l'avons dit, le scénario Mémoires effacées est un scénario qui a été écrit pour un jeu publié euh, qui est le jeu Mindjammer, euh, Mindjammer de, euh, qui est un jeu donc, euh, dont l'auteur est un auteur anglais mais qui maîtrise parfaitement la langue de Molière aussi. Elle a été d'ailleurs invitée à ce même festival l'an dernier. Elle aurait dû l'être cette année encore, mais pour des raisons familiales, elle n'a pas pu malheureusement se joindre à nous. Mais je vous lirai après le message qu'elle adresse à tous ceux qui participent aujourd'hui à, à ces ateliers, et notamment aux étudiants. Euh, c'est Mindjammer, c'est vrai. Pourquoi le choix de Mindjammer Alors, je l'avoue, il y a aussi des, des questions de rencontre. C'est vrai que lorsque nous avons rencontré l'an dernier Sarah Hugo et moi, nous avons été complètement euh, charmés euh, par euh, cet auteur de, qui est tout en étant à mon sens effectivement l'un des cinq plus grands auteurs à suivre actuellement dans le monde euh, du jeu de rôle anglo-saxon, euh, avec d'autres noms dont on pourrait parler tels que Monty Cook, euh, Kenny Sight euh, et d'autres. La, euh, Sarah est quelqu'un qui est effectivement euh, d'un contact extrêmement facile, qui a un, un amour et une connaissance de la science-fiction parce qu'elle est, est aussi auteure de science-fiction euh, donc qui est assez un, incroyable et qui a créé effectivement euh, un jeu de rôle euh, qui nous intéressait. Pourquoi Parce que c'est un jeu de rôle qui met en scène le transhumanisme. Or on sait que le transhumanisme est un thème euh, qui au sens large relève aussi du champ euh, des applications auxquelles s'intéresse euh, le projet euh, DEL4T et euh, dans le même temps alors pour ceux qui connaissent le milieu du jeu de rôle vous savez, euh, et je sais qu'il y a ici de, des représentants notamment de l'association C'est pas drôle où on pratique notamment Eclipse Phase et d'autres c'est vrai que dans les grands jeux euh, qui traitent du transhumanisme on cite souvent effectivement Eclipse Phase et on cite euh, Mindjammer Mindjammer à mon sens avait euh, effectivement présenté deux qualités euh, la première, c'est que l'approche la, euh, dans Mindjammer des de questions liées au transhumanisme est une approche qui est faite tout en, en gardant la complexité de ces questions, mais qui est faite avec euh, une vision, je dirais, plutôt optimiste sur les choix que, pourront, que pourra faire l'humanité avec les, les possibilités qui lui seront ouvertes par les évolutions techniques et qui lui sont déjà, déjà en partie déjà ouvertes. D'ailleurs, euh, c'est assez drôle, si vous lisez des critiques sur Mindjammer, vous verrez que très souvent on parle un peu de Mindjammer comme l'Union européenne dans l'espace. C'est-à-dire un grand projet optimiste de, de construction de quelque chose, mais dans l'espace. Le deuxième grand aspect, euh, qui euh, effectivement a fait que lorsque je l'ai proposé, euh, je pense que le reste de l'équipe euh, s'est euh, rapidement rallié à cette idée, c'est les qualités intrinsèques du système qui est utilisé par Mindjammer, qui est le système FateCore. Le STEM Fate Core est un système qui a présenté, à mon sens, plusieurs qualités, essentiellement deux. La première, c'est que c'est un vrai système de jeu, c'est-à-dire lequel il y a une partie ludique, on tire des dés. Il y a donc et le, cet aspect là est important pourquoi parce que ça maintient effectivement ce, cette idée de, de prendre du plaisir, de s'amuser c'est aussi un élément qui permet c'est ce qu'on disait d'un point de vue pédagogique de faire jouer des étudiants euh, ou des joueurs qui n'ont pas du tout le même niveau de connaissance euh, d'un un univers ou dans notre cas aussi d'un univers et de, euh, euh, de connaissance juridique d'accord parce qu'on peut tout à fait pallier ce que le joueur ne sait pas par des mécanismes qui, dans le jeu, permettent euh, finalement d'avancer dans l'histoire, d'être finalement, de donner à chacun, à chaque personne autour de la table, euh, le moment où elle brillera et où elle sera un élément propulseur pour l'histoire. Le deuxième euh, élément de Mindjammer et de FateCore, c'est qu'ils se fonde sur un système qu'on appelle la fractale euh, des aspects. C'est-à-dire que c'est un système qui présente une composante narrativiste assez forte, où euh, finalement, tout, que ce soit les personnages euh, qui jouent, que ce soit les lieux dans lesquels ils se trouvent, que ce soit les organisations dont ils font partie, que ce soit même les planètes qu'ils explorent, tout se décrit de la même façon à travers ce que l'on appelle des aspects, et des, euh, cette notion étant une notion qui, dans le jeu, a des conséquences très concrètes, dont on peut se servir, dont on, euh, pour euh, finalement gagner des avantages et réussir mieux euh, une, une action que l'on entend entreprendre ou dont on peut accepter aussi la contrainte qu'elle euh, qu exerce finalement pour là aussi créer quelque chose d'intéressant dans le jeu. Et donc c'est pour ces raisons-là euh, que euh, effectivement, nous avons choisi Mindjammer. Alors, pour présenter simplement un tout petit peu le cadre parce que ce sera la, la nécessaire pour les étudiants après, Mindjammer est un jeu qui se déroule donc dans les années à peu près 10000. D'accord Année 10 000, et euh, effectivement, euh, qu'est-ce qui s'est passé À peu près 7 000 ans avant, 8 000 ans avant, la Terre a lancé des vaisseaux qui, travaillent, euh, qui voyageaient donc euh, à, à une vitesse subluminique dans l'espace, dans la galaxie, pour aller coloniser la galaxie. Et ces vaisseaux ont voyagé, parfois pendant des dizaines d'années, parfois même des siècles, parfois plusieurs siècles. Et euh, ainsi, euh, finalement, l'humanité s'est, euh, euh, je dirais, s'est installée aux quatre coins euh, de la galaxie. Et puis, nature tout naturellement, les contacts ont très vite été perdus avec la Terre. Pourquoi Parce que vous imaginez bien qu'un euh, vaisseau qui, qui voyageait plus de 100 ans, eh bien, euh, pour qu'un euh, message atteigne la Terre et puis pour qu'on reçoive la réponse, il fallait attendre plusieurs années, ce qui fait que très progressivement, tous les contacts entre... Les, euh, les colons et euh, effectivement, l'humanité restée sur ce qu'on appelle dans le jeu la vieille Terre ont été perdus. Et puis, il y a quelques euh, dizaines d'années, dans les années 10 000, euh, une révolution technologique, le voyage supraluminique, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle de la lumière, est inventé. À partir de là, effectivement, la Terre commence à, à nouveau une nouvelle expansion et commence à redécouvrir les colonies avec lesquelles elle a perdu tout, tout, tout contact depuis des siècles et euh, a découvert finalement des colonies qui ont évolué d'une façon extrêmement différente certaines sont restées, ne serait ce que d'un point de vue technologique à un niveau proche de ce qui s'est passé sur Terre d'autres ont parfois connu plus d'avancées d'autres au contraire ont, ont regressé jusqu'à refonder euh, des sociétés de type médiéval euh, ou autre et euh, donc dans Mindjammer l'un des thèmes essentiels est effectivement celui de la culture, et notamment du choc culturel qui peut se produire lorsque, euh, finalement, des, civ des civilisations, peut-on dire, désormais complètement différentes, se rencontrent à nouveau, avec des niveaux euh, technologiques complètement différents, euh, se, se touchent à nouveau. Alors, et c'est vrai que c'est tout, tout le plaisir, de, je dirais, de, de Mindjammer, où... Il y a à la fois cette vision optimiste dont je parlais, mais qui n'est pas dénuée, euh, je dirais, euh, euh, d'un certain euh, pragmatisme. Où on se pose aussi certaines questions. Est-ce que le fait, par exemple, d'organiser la transition culturelle d'une société pour qu'elle puisse être en état de, de venir dans le grand cercle, dans le grand monde de, de la communalité humaine, ce grand gouvernement de l'humanité, est-ce quelque chose de positif Est-ce de la manipulation simplement et donc quelque chose au contraire de, de plus critiquable peut-être un peu des deux parce que effectivement un, la, la fin est morale mais parfois certains moyens ne, ne le sont pas nécessairement et donc ça c'est l'une des dynamiques très fortes dans le jeu et c'est vrai que là encore cette idée de placer la culture, d'en faire un acteur un personnage en fait dans le jeu est quelque chose qui nous a beaucoup plu alors je ne sais pas Hugo si tu voulais rebondir sur le le, effectivement le, le système sur le alors, sur, sur le système, alors déjà sur l'univers comme vous le voyez, euh, donc c'est pas un univers euh, tu l'as très très bien exposé hein, ça montre à quel point il y a eu un approfondissement de tout, ces, de tout ce travail hein. on a découvert Mindjammer, moi je connaissais déjà Mindjammer mais pas aussi bien que Julio euh, et on, on a pu maintenant euh, en explorer euh, vraiment la, la profondeur, la complexité. On n'est pas, vous voyez, dans la science-fiction euh, de grand-papa euh, avec euh, des vaisseaux spatiaux et des lasers euh, d'un bout à l'autre de l'univers et, et, et c'est pas des cow-boys. C'est vraiment des enjeux. Quand tu dis l'Union européenne dans l'espace, c'est ça. Pour ceux qui connaissent un peu, euh, je citerai par exemple le cycle de Jan Banks, le cycle de la culture, ou euh, des romans comme ceux de Werner Vingy, Un feu sur l'abîme, euh, qui font écho un petit peu à ce qu'est euh, qu Mindjammer. Ce que tu n'as pas dit, juste oui, pour ajouter, oui. c'est que les intelligences artificielles, puisque au départ, oui. euh, la question de l'IA est au cœur de DL4T aussi, euh, les intelligences artificielles sont des personnages à part entière. Et effectivement, les joueurs qui vont jouer cet après-midi, certains d'entre eux vont jouer des intelligences artificielles, mmh. qui sont des personnages avec euh, toute une histoire, tout un vécu, des capacités, des failles parfois, parce qu'il n'y a pas de raison que les intelligences artificielles pourquoi serait-elle parfaite C'est une espèce d'illusion un peu simpliste que les gens qui ne comprennent pas le transhumanisme ont en général, mais une IA est faillible comme peut l'être un être humain, et donc elle doit trouver sa place dans un système de jeu et dans un univers qui est très complexe aussi. Donc il y a des vaisseaux pensants. Il y a euh, des vaisseaux qui collaborent euh, avec la communalité, il y a des agents même de la communalité qui sont des sortes de, de protecteurs. Et puis il y a tous ceux qui suivent leur propre chemin, euh, un peu plus égoïstes, euh, parfois certains laissés pour compte ou des rebelles, enfin tout ça, on, on laisse le plaisir oui. de, de découvrir. Et euh, le système de jeu, euh, en fait, voilà comment les choses vont se passer pour ceux qui vont jouer... Ils vont le découvrir dans quelques minutes. Euh, pour ceux qui ne, qui ne vont pas jouer, euh, pour vous expliquer tout simplement, euh, d'abord il faut appréhender un personnage. Et l'une des exigences hein, que vont avoir à, à répondre, que les étudiants vont avoir à, à respecter, c'est d'agir en cohérence avec son personnage et en utilisant les capacités de son personnage. Par exemple, un vaisseau pensant, qui est une intelligence artificielle, n'est pas forcément doué pour une course à pied. Je pense que vous le comprenez assez facilement. Et inversement, un agent, de, par exemple, d'une force armée qui doit intervenir très rapidement, qui est un tueur professionnel, n'est pas non plus le mieux placé pour résoudre un problème de diplomatie ou un problème juridique. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, une des exigences du jeu va être la complémentarité respectée des différents profils. Les joueurs ne vont survivre, parce que peut-être certains vont mourir, hein. enfin en tout cas les personnages, pas les joueurs, les personnages vont mourir, <rire> euh, <rire> les personnages s'ils si ne savent pas s'organiser dans le respect, je dirais, sans dévoiler trop de choses, d'un processus de jeu, pour ne pas dire autre chose. <rire> Et ça, c'est une belle école aussi pour les juristes, qui ne doivent pas euh, oublier qu'ils s'inscrivent dans un système judiciaire et dans un système juridique, qu'avant tout, il s'agit de respecter. Alors, euh, avant de, de conclure, est-ce qu'il y a peut-être des questions, des interventions euh, dans la salle Oui Alors, euh, peut-être, oui, simplement sur le début. Alors, sur la, le processus de création des personnages, le système FATE est un processus très construit, en fait, qui tend à la, à la fois à placer les personnages dans le groupe, à créer donc une certaine dynamique entre eux, et à créer une dynamique par rapport au contexte dans lequel ils jouent. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et après, je te laisse uh, dire Monsieur. suite. Oui, euh, second élément de réponse, c'est que je dirais que la complémentarité s'est faite assez naturellement, là encore. C'est-à-dire que spontanément, vous, vous pouvez intervenir, hein, les étudiants euh, ayant créé les personnages, mais spontanément, ils ont eu ce réflexe de se dire « Ah bah toi, tu, tu es euh, euh, tel personnage, et eh bien moi, je serais plutôt ce type de personnage. » Et surtout, en plus, euh, bah, comme ils se connaissent un peu dans la vraie vie, euh, ils ont pensé à des liens entre les personnages oui. directement. Mais tout de suite, c'était « Alors moi, je suis ça, et lui, c'est mon ami, et parce qu'on a fait ça ensemble. Voilà. » et, et franchement, la création du personnage, elle était... Euh, c'était une journée et très active parce qu'ils avaient plein d'idées sur comment lier les personnes. Mais justement, après, nous, on a dû un peu les. Parce on, on, Il y avait trop liens. Il y avait trop liens en fait, donc on a dû les. les... Après, l'idée, voilà, c'était de ne pas créer un corset qui euh, force trop le bien. jeu voilà. dans un sens. En et, fait. et aussi, si je peux ajouter, c'est qu'on a créé le scénario après. Donc en fait, euh, on a vraiment euh, fait en sorte que euh, le scénario soit créé en fonction des personnages qu'on avait à notre disposition. On ne s'est pas dit, euh, on a fait un scénario, il faut tel personnage, tel personnage. Mm -hmm. Donc Ce qui fait que euh, jusqu'au bout, c'était assez oui. ouvert et, euh, et vraiment les étudiants euh, mm -hmm. se sont insérés euh, très euh, naturellement dans le scénario. En vrai. Fait. Et L'idée étant vraiment de laisser aussi dans le scénario à chacun des places pour qu'ils puissent briller. Parce qu'on avait à cœur cela en fait. Hein, ouais, que chacun finalement, ait son... la, la partie scénario, c'est presque eux qui ont tout fait. Hein. <rire> à part le point de départ, on s'est dit quand même, on part sur bon, ils vont après, on part sur ça. Les, tous les différents actes, c'est eux qui les ont écrits chez, chez oui. eux. Et les personnages, c'était pareil. Donc ils... après, nous, on a quand même dû amener la technicité du jeu de rôle derrière, parce que bah, comme ils en avaient jamais fait, euh, c'est pas pareil qu'une histoire non plus. Ah, donc on en fin de dû... compte, on, on a juste posé le cadre avec le début, et la fin pour euh, qu'ils sachent où aller mais après c'est vrai que c'est eux qui ont et puis c'est Hugo quand même qui nous a énormément aidé Hugo... pour créer effectivement tensions le, le rythme, la, en fait. le ouais. rythme dans l'histoire l'idée c'était de trouver voilà, une, une rythmique de manière à ce que euh, le jeu ne dure pas euh, 12 heures parce qu'il y a des jeux de rôle qui peuvent durer enfin moi genre, voilà, on en a tous fait des jeux de rôle qui durent 3 jours, on se douche plus, on se lave plus <rire> on, on mange plus ou alors on mange que des conneries bon là c'était pas possible on est à la fac de droit donc <rire> il fallait que ça dure 4 heures et donc on a fait quatre actes en essayant d'établir, vous allez le voir, on va le, on va le vivre, hein, euh, un rythme de narration, un rythme d'histoire, un rythme d'interaction qui soit quand même voilà, raisonnablement rythmé. Mais après c'est vrai que le travail vraiment de structuration, les lieux, le contexte, les enjeux, il y a beaucoup d'actions. Hein, il ne faut pas non plus imaginer que tout se passe dans une bibliothèque galactique où on plus des archives, hein, ça ce sera un jeu d'historien du droit et... Ce n'était pas ce qu'on a voulu faire du tout. Donc il y a vraiment beaucoup d'actions, mais en même temps, voilà, on a essayé de, de, de tenir les choses de manière aussi à, la, à garantir, je dirais, la reproductibilité de l'expérience. Hein. Et là, je me tourne vraiment vers DL4T c'est-à-dire, si c'est efficace et si ça marche on le reproduira à plus grande échelle. Et donc on créera d'autres scénarios, et en particulier, on se retournera aussi vers, vers Sarah, à un moment alors, donné, pour, pour voir ce qu'elle en pense en tant que créatrice de ce, de ce jeu. Alors, tu me tends une perche parfaite. Pour interroger Caroline, nous allons arriver à, presque à la fin de notre table ronde. Quel, quel est le projet de poids Est-ce qu'il y aura une suite Qu'est-ce que tu envisages Alors, l'idée, c'est de renouveler et pérenniser cette expérience, je crois qu'il a été un, un vrai succès, et euh, de, de pouvoir aussi la transmettre comme un outil de pédagogie innovante euh, aux autres universités et aux autres collègues, qui sont aussi très curieuses de ce qu'on fait de ce point de vue-là. Donc l'idée est celle, pour l'année prochaine, d'une publication, dont tu seras très certainement la cheville ouvrière, <rire> donc euh, c'est toi qui dois nous en dire un mot <rire> oui. Que, il faut préciser oui. que toute la finalisation de ce jeu, jusqu'à des heures euh, totalement euh, indicibles dans un amphithéâtre, a été faite par Giulio Cesare. Ouais. Et je saisis aussi l'occasion, à mon tour, de vous remercier tous les quatre pour le travail formidable qui a été engagé, vraiment. Euh, et vous dire que finalement euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup je me souviens aussi de cette première réunion on a beaucoup brainstormé ensemble en disant quel est le meilleur moyen euh, d'utiliser la science-fiction et euh, vous nous avez finalement ramené au cœur aussi de ce qui fait le juriste euh, d'avoir de, de, de, des outils sur le monde qui nous permettent d'agir et d'envisager les choses de manière positive donc merci aussi pour ça Merci, merci Caroline. Alors quelques mots, effectivement, on en a parlé de la suite d'une publication. C'est vrai que nous, nous avons d'ores et déjà pris attache avec Sarah Newton et sa maison d'édition, Mindjammer Press, et le projet que nous voulons poursuivre est que le scénario soit publié. Dans la collection en Mindjammer. Donc, on en a déjà parlé avec Sarah, on a déjà commencé à discuter de ce que pourraient être les, euh, donc les consignes à suivre euh, pour le faire. Et donc, ce serait un scénario d'initiation, mais dans lequel figureraient aussi euh, des focus sur les différentes questions juridiques qui sont abordées à l'occasion du scénario. Alors, je ne veux pas, déjà les, les, pour ne pas déflorer le sujet pour tous les étudiants qui sont ici présents et qui vont euh, jouer dans quelques minutes, mais euh, donc voilà, ce sera un vrai scénario de Madame Press avec euh, la, donc toute la, la direction artistique pour laquelle euh, Madame Press est, est très connue, une direction artistique euh, très particulière, la, avec Sarah euh, en rôle d'éditeur, nous l'espérons. Et, mais, et avec enrichi en plus de ce volet vraiment pédagogique euh, qui permettent donc d'approfondir sa lecture, les différents qui ont été abordés. alors je pense que le moment de la fin est arrivé, la, je vais laisser le mot de la fin à Sarah elle-même qui m'a écrit et je pense que bon, quand elle verra la, la, la vidéo je vais simplement euh, elle, elle m'a adressé un message extrêmement émouvant et, dont je vous lirai simplement un extrait qui est réservé à, à toute l'équipe et donc qui s'adresse aussi aux étudiants euh, je suis impressionné et ému par le travail que vous faites dans le projet DEL 4T pour explorer et approfondir l'univers de Mindjammer. Je me sens à la fois humble et ravi de savoir que cet univers a pris son envol et désormais sera un shared universe dans le vrai sens des mots. Mes meilleurs voeux pour l'atelier aujourd'hui et les parties de mémoires effacées ce week-end, la communalité vous salue toutes et tous Merci à toutes et à tous pour votre attention et nous disons aux étudiants, rendez-vous tout de suite ici pour nous diriger vers la salle 309 où se déroulera donc notre jeu de rôle multitable. Je saisis enfin ces, euh, ces derniers instants pour remercier encore une fois les organisateurs de Nice Fiction, Jean-Louis qui est là, notre, qui a été notre technicien aujourd'hui, Sybille Marqueton, sa qualité directrice, aussi Gauthier, alors euh, Duré du Modron, de Modron de madron pardon, la, voilà qui est le responsable jeu de rôle sur le festival nice Fiction et qui a été toujours euh, d'une extrême courtoisie et disponibilité pour que nous puissions, bon, je le dis, hein, euh, mener à bien notre rêve quand même parce que c'était parti un peu comme un rêve. Donc merci, merci à vous tous. Bonjour. Allez. Hein. allez, on va y aller. Thank you.